Okay, passe. Sniper legend En fait, j'ai pris le snipe. Un mec qui a... est en train de terrir, il a pris un quick et l'autre dans dans l'avion. Pareil. Il leur a fait du mal. J'ai vu l'hélico se cracher, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe Vous avez pas un drone par hasard Non, j'ai à... qu'une frappe. Right. Bon, là, il faudrait qu'on ait de la chance. Si on a. Une forteresse qui nous pop dessus, dans le courage franco-français, c'est ce qu'on appelle de la chance. Sur moi. Ok, il y a du monde, j'ai entendu des tiens. Mais, des mais ils sont peut-être vers peut vous, hein. Ils ont leurs armes. Ok. C'est là, on est sur du Bernard, euh, du Bernard qui, qui tout la transpire. Les... Je te les ping. Il va, il va sur la gauche. Tu sais que ça me gêne de mettre des trucs comme ça des, des pauvres mecs. Hein. Ouais, il est là, il est là. Quoi Ah, OK. Il OK, il venait venait lui après coucou-lui après. Cours vite hein, il là est là maintenant. Là. Ah, ça, ça court vite ces trucs. Plusieurs forteresses identifiées sur votre carte tactique. est sur le silo, non Il y en a ouais, sur quoi, mon silo, je crois. Sur moi. C'est moi, le silo rouge. Le gaz Attends, c'est pas la même team. Ah, c'est des lits, c'était des lithuaniens. Tu l'aurais c'est pas cool Yana parce que Si tu lui aurais dit correctement Genre elle serait pas morte pas Avec quoi je on pourrais jouer Vas-y je la joue giga tryhard Et comme ça peut-être qu'on gagne je, je serai... En vrai je serais vraiment le plus heureux du monde Ok on me met une frappe Mais bah, alors qui Je ne sais pas Deux. Oui, c'est eux. Oh les bottes. oh non, non, non, mais la paix. Aïe Il n'y a pas une team, il y en a trois qui nous rush. Voilà, ça peut euh, ouais. aider tout le monde qu'on ait l'information. Ne vous inquiétez pas, tonton. Il a sécurisé la forteresse, comme jamais. Tu veux qu'on bute vrai. Les, li les Lituaniens ou les autres Les Lituaniens... Hey, je... Attends, je me prends une frappe forteresse, c'est sérieux là Je sais pas ce qu'ils t'ont fait ces pauvres petits Lituaniens. J'en je bah, ai explosé un. Hein. C'est bien. Le drone plus de carburant. Retour à la base. Moins deux. Je demande une reconnaissance immédiate. Sur le toit. Sur le toit, je te le avant de mourir. Il saute. Non, Yana. Non, mais, Yana, Yana non Je pensais qu'il était vraiment sur le toit. Non, il, non, non, il était sur le toit, il était crack shield, Il, a... il NON Mais je te jure, je l'ai pas entendu, le mec, il a fait un move de descente, j'ai rien entendu. En ouais je te crois, je te crois. Nice. Oh, c'est fait. Y'en a. Dans la zone. Oh, oh y'en a. Il claque un drone enceinte. C'est pas ouvert, en tout cas. Tu sais que j'ai une arme trop chelou dans les mains. Et j'entends des bruits bizarres. Ouais, c'est WAM. Ça je suis pressé de tirer avec ce truc. Hein. Si vous foutez des gilets, trois attaques. J'ai un gros un tiré. On dirige par là. Merci. minor, je. Non. C'est insane! On, on est en shield bleu, faut faire attention. Ouais, ouais. De mais, mais effectivement, si on les tue, ça pourrait enfin nous, en, nous mettre bien dans la partie. Hey, pizza! Hello! Hello, macaroni! Judith! Il avait les pistolets de la mort. Eh ouais! Il avait les pistolets de la Smaltas? Oui. Il y a une autre team ici, non bien, bien, bien joué. Bizarre que tu les aies eu quand même. <rire> ah, je déconne, allez go, on va dessus. On voit rien. Ah, derrière toi, derrière toi, sur la route. Mais c'est tellement de la vraie meute. Oh, il est mal. Oh, c'est pas si mal. Oh. Euh, c'est de la vraie meute. Tu joues avec quoi Ça fait un Ça bruit de de sarbacane ton Dans truc. Je joue à la DMR, ça te dérange ah, C'est qui là qui vient tout voler psh, psh. Oh et, et non, du coup, pour te répondre, c'est une FTAC Aircon. Tu, tu, tu reconnais rien Je joue la FTAC. Non, ouais, mais la Aircon, regarde. Je peux le finir Bien, ouais. ouah, ouah, ouah, ouah. Ils sont sur le petit toit on a spawn tout à l'heure. Frappe. On se prend une frappe de mortier. J'aurais quand même tendance d'être... Bon, ouais, Zaga du 94. Non, Je viens de buter Zaga du 94, histoire que vous a tout rassuré. Les filles, il y a un moyen d'avoir un peu de thune C'est pour une autoréa. Votre équipe est entrée dans la zone de sécurité. En fait, je sais même pas pourquoi je me justifie. Je prends de la thune, si vous voulez. Voilà. Bon. Merci. Me coûte cher, ce mec, hein. Comment ça, il coûte cher Tu sais combien t'a coûté, cette soirée tu, tu, tu veux que je t'en parle je vais, so je vais sortir. Tu sais quoi J'ai pris mon téléphone, j'ai tout noté dessus. De Alors, première game, Caro. Non c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il faut full gauche. On est là que pour le bon moment. Ici, 1-1, je demande une reconnaissance immédiatement. Reconnaissance en cours. Il est mort lui. Tiens, je vais te poser une boîte de mines ici. ouais, j'arrive. Si je meurs passe. On, on est sur deux teams qui se jouent là. Ils sont vraiment sur le shop. Là, y'en a un qui a une personne. C'est trop bien joué. Attends, si j'ai. Caro, mais Caro, t'as pas de kill Non. <rire> oh, non C'est bon, <rire> je te réanime, c'est pas grave. Un dans la zone. Vous courez trop vite pour moi. Celle que j'aurais dû avoir, ouais. Tu sais que c'est mon rêve de petite fille d'avoir une boîte de mule là. Oh. Attends, je regarde. Ah, il y en a une. Tiens, tu vois, je vais réaliser vrai mon C'est vrai Tu veux réaliser mon rêve de petite fille Oui. Oh, est cool. oh, moins de script, plus de style Pardon. Là, tu vois, le moi petite fille est giga heureuse. Ah. Oh. <rire> Je suis ravi. Attends, y'a un mec là-haut. Aïe, aïe, aïe, oh, Non, oh, mais fais, me fais pas ça. Il est mort. Oh, Par ici. Ça vise. Ça check. Oui, ai de ça ma... vise. Ah, il est ça check. sur le. Ah, oh, c'est moi qui l'ai volé. Il est crack. Oh. Ennemi abattu. Tu rends le de Rambo numéro 5 hein Ouais, Rambo numéro 5, ouais. Hello, man, hello. Uh, it's so impressive, you know? Ouais. Uh, do you want some tea? Some tea, yeah, yeah. Bon, on n'a pas la zone. Ça, c'est. Ça, c'est un petit sur ta gauche. Non, non, non, il est sur ce silo. Là faut qu'on cross. oh non Venez, venez les filles, on crosse, on crosse maintenant. Cross maintenant Activez double sprint et tu plonges Caro pour renouveler ton sprint Ça revient, t'es nous Il, Il Je vous couvre coupé. si vous voulez courez courez, courez, courez, courez, je vous couvre Un mec a plus de vie derrière ce, derrière ce silo là Ce, ce camion silo c'est juste un camion citerne en fait. Je. paraît vraiment une sarbacane dans Oh Pardon. Regarde. Oh, je suis en train de péter les plombs avec ce truc parce qu'en en fait on est obligé de garder la, la touche pour garder le viseur euh, de oh, sniper ouais. enfoncé. Tu sais la respiration ah oui Et sauf que ça tient pas plus d'une seconde et demie cette respiration C'est-à-dire que si je bute pas mon Rano en une seconde et demie, le truc il se met à tanguer dans tous les sens, on dirait Caro qui tire <rire> C'est quoi déjà, ce truc de... Vous déplacez pas, vous déplacez pas Pas de panique Regarde. C'était reculé, c'est bon. Suicide-le, Caro. -le. Ouais, bah ouais, j'essaye. Vas-y, prends ta ligne, prends ta ligne, il va courir. Il va, il va courir. Il y a une team qui accroche à droite, hein. Faites Ouais, chaud, tu me l'as pris, tu hein, mais sans déconner, c'était le premier. Sur ma droite, il y a un avoir... mec. A une... mais, mais, mais Caro, j'y peux rien, t'es allongé devant lui avec une RPK. Tu te rends bien compte que c'est pas ma faute. Tu t'en tu, tu prends à moi gratuitement, moi je, je fais de mon mieux, Caro. Écoute. d'à côté Ouais. des tirs Personne a des plaques encore, non Si, moi. J'ai une boîte de plaques, d'ailleurs. Bah ben ouais, de ouf C'est mon rêve de petite fille Le gaz zone de sécurité établie. Le petit... Je me rends bien compte que vous allez bien plus y croire non, bientôt à ces rêves de la la petite fille. C'est pour ça j'en profite encore un peu. Le mec à côté, à gauche, il fais chier et il faut le tuer là ce mec hein. non, non, non. Tu l'as tu l'as liquidé là ou c'est moi Ouais la prochaine. il a plus Il s'appelait Ecstasy oh, Tu sais que ce mec c'est trop un ouf Mais genre un ouf de ouf euh, On est en 3v1 Je le pas Caro il est pour toi Laisse-la Caro Il il est là Caro Attends ils sont au Attends pour avoir le kill T'as le, le kill Caro Oui on a gagné Incroyable non, non, normal, je fais quand même plus de kills que ça, hein. c'est parce que franchement, vous avez mais, trop bah... pour moi, je te jure Ouais, Caro, tu, tu m'as dit, dit la même chose il hein, y a un an, quand on a joué à Warzone 1. <rire> tu te rends bien compte que ton mensonge, il prend plus, là Les gens sont au courant, moi aussi Non mais c'est vrai en plus, je te jure <rire> <rire> Non mais en vrai, ça dépend vachement des lobbies. Là, t'es dans les lo des lobbies forts, et euh, mine de rien, quand t'es pas habitué, que t'es dans les, on va dire, des lobbies tout, euh, tout normaux et tout, bah, tu t'en es super bien sorti, t'es arrivé à nous oui, suivre. Ouais. Genre, t'as bien géré, Caro. Vous envoyez plein de love pour les, pour les filles, chat?